Bonjour les amis, une petite analyse du Dax ce vendredi 29 novembre. Donc on a eu un très beau mouvement ce matin assez facile à prendre lorsqu'on a les bonnes techniques. Donc vous voyez ici le marché en 4 heures, donc on va analyser ce qui s'est passé à ce niveau-là. Donc si on va voir sur le 1 heure, donc là, on voit très nettement le marché qui est descendu sur ce niveau-ci. On a une belle mèche sur cette bougie-là. Et puis le marché qui se retourne. On voit donc nos indicateurs RSI stochastiques qui étaient parfaitement configurés. On voit bien un indicateur ici survendu, survendu également ici. Et donc euh, au niveau de l'Ishimoku et eh bien il n'y avait pas grand chose euh, comme indication sur le 4 heures à ce niveau-là, on a vraiment une réaction sur ce niveau-ci mais lorsqu'on va voir sur des unités de temps plus petites comme le 15 minutes et eh bien là c'était intéressant parce qu'on voit très bien les bougies Ekenashi donc comme je vous l'explique euh, dans ma formation Scalping plus Ishimoku. Donc, je vous décris l'utilisation de tous ces indicateurs qui vous permettent donc de prendre avec une probabilité de réussite très importante les meilleurs trades en scalping. Mais ici donc on, va, on voit qu'on pouvait non seulement prendre des trades en scalping mais également faire un très beau des trades de plusieurs dizaines de points. Donc vous voyez ici réaction sur ce niveau-là, belle mèche, Bougie d'indécision ici donc un doji et puis les bougies vertes donc Ekenashi qui commencent. Alors ici il y avait un niveau euh, où il fallait être très prudent si vous n'étiez pas rentré à ce niveau-là donc il fallait attendre un petit peu à ce niveau-ci, pourquoi Parce qu'en 15 minutes donc on avait le nuage ici qui pouvait bloquer et provoquer donc une réaction du marché qui aurait pu redescendre à ce niveau-là. Donc il fallait attendre ou être prudent si vous preniez dans cette zone-là un trade. Donc si on va voir sur le 5 minutes, vous voyez donc il y a eu un moment de stagnation ici. On avait déjà cassé en 5 minutes donc le nuage rouge ici, vous voyez l'indicateur Ishimoku qui nous donnait donc une bonne indication de prendre un trade là -like. et qu'il y avait une bonne probabilité que le marché allait continuer à monter et euh, donc euh, si vous connaissez bien l'utilisation de l'Ishimoku et eh bien vous comprenez tout le sens de ce que vous donne cet indicateur et vous apprendrez ça avec ma formation Ishimoku. Donc vous voyez ici un bel RSI qui est sorti de, de la zone négative à croisé les 50% et est devenu positif donc euh, des bons points d'entrée également sur le stochastique ici en 5 minutes et puis lorsqu'on va voir donc euh, en tic, là on voit également donc des signaux très intéressants, le marché qui commence à à passer au-dessus du nuage donc ici c'était une zone d'indécision en centiques et puis il commence à, à passer là donc on est au-dessus du nuage, on a notre nuage Ishimoku vert donc qui nous donnait des indications, le marché on est protégé en quelque sorte par le nuage ici tant qu'il ne cassait pas ce niveau-là on avait une bonne probabilité que le marché allait continuer à monter et puis on a eu donc une hausse assez brusque ici pour atteindre euh, pratiquement les 13 300 et euh, ensuite le marché stagne, on va voir ce qu'il va faire dans l'après-midi mais le plus beau du trade était donc dans ces parties euh, ce matin euh, pour voir euh, donc euh, un beau mouvement aussi. Donc si on va voir en 50 ticks, donc ce que j'utilise particulièrement pour le scalping, donc on voit très bien les beaux mouvements qu'on pouvait prendre en scalping. Vous pouvez prendre donc euh, plusieurs mouvements en scalping et vous repositionner euh, lorsque les indicateurs vous donnent les meilleurs points d'entrée. Mm -hmm. euh, donc vous trouverez ça très facile euh, avec euh, la méthode que je vous donne dans ma formation scalping plus Ishimoku. Si vous n'avez pas encore une méthode de scalping, et vous constaterez, euh, si vous essayez de faire du day trading, que vous avez beaucoup moins de, de possibilités de faire des beaux trades en day trading que si vous maîtrisez le scalping. Donc je, je le dis toujours, le scalping est la première méthode à maîtriser. Après, on peut bien sûr euh, faire du, du day trading, euh, même du swing trading, mais vous aurez énormément d'opportunités. En scalping quand vous avez un beau mouvement comme ça, un marché bien en tendance ou à la baisse comme il était ici vous avez des tas d'opportunités de prendre des scalps et si vous cumulez tous vos scalps et eh bien vous ferez même des gains bien plus importants que si vous ne prenez qu'un trade, euh, un long trade comme ceci et vous prendrez moins, moins de, de risques également. Donc euh, vous avez énormément d'opportunités en scalping, vous pouvez vous y reprendre à plusieurs fois pour prendre vos gains et donc vous cumulerez des gains importants avec une probabilité de réussite de 90 à 100% quand vous avez un marché bien en tendance comme ceci. Vous voyez les belles bougies vertes ici, les belles bougies rouges. Donc on a vraiment il y a un retournement ici. Donc c'est un, un marché idéal pour faire des beaux gains en trading de cette manière-là. Donc euh, que rêver de mieux que de bien euh, maîtriser une méthode de scalping comme cela et d'arriver à, à trader de manière euh, confiante avec une méthode euh, qui fait ses preuves. Voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Si vous n'avez pas encore de bons résultats en trading, bien, je vous encourage donc à à vous inscrire à mes formations et vous verrez comme le trading est facile. Je le dis souvent quand vous avez des configurations comme ça, un enfant de 10 ans peut gagner en bourse. Voilà je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, passez un bon week-end, à très bientôt.